Ici elle, que je suis en compagnie de la puissante, de la magnifique, de la douce Elena Dixit Gecko. Hein hey, ouais. bonjour! <rire> et salut ma biche! Bonjour, j'ai une toque toc de loup, tout à fait, aucun rapport entre une toque et un. Un loup, mais tout va bien. Euh, comment, ça ça va ça bien. Va comment ça va Comment ça va Écoute moi, ça va bien. Ça fait plus ou moins deux minutes qu'on a quitté la vidéo. Oh my God, que ça fait longtemps que je. Ça fait longtemps que je. ça menti va Les enfants ça va La famille ça va. Les chiens ça va. <rire> Les chevaux ça va. Bon allez, prends ta récompense à Oyun. Le petit chat ça va. Ah, Oyun, bien sûr. Euh, en fait voilà, donc on se retrouve devant Oyun pour rendre la, la première quête que nous avons fait dans la vidéo juste avant. Donc nous cliquons sur les rewards, et là nous tombons sur, oh, des golems, des sumacos oui, oui, golems. Ah, c'est pour ça que Donc, tu n'as même les pas mis dans la golems, vidéo. -là. Les différents golems, au fait, en gros, c'est plus ou moins le système de mercenaires de Diablo 2. En gros, ce sont des petites créatures qui vont vous accompagner, qui, vous, qui vont vous accorder des petits buffs à votre personnage. Donc là, il a le choix entre trois golems. Il y a le chaos golem qui va augmenter les, la défense, et qui sera en... Grosso modo, un putain de tank qui va aller essayer de tanker à votre place et prendre l'aggro, tout ça, tout ça. Il y a le Ice Golem qui va augmenter votre chance de toucher, vos chances de coups critiques et vous donner un peu de vie à ouais, chaque attaque. Je, je ça, et je le pense. Fire Golem, ouais. Et le Fire Golem qui va lui servir d'artillerie lourde, bien planquée derrière, qui aura peu de PV mais qui va augmenter vos dégâts. Donc pour toi, c'est le Ice Golem qui est bien. J'ai pris le euh... Ice Golem, il a l'air plutôt fat. Euh... Et d'ailleurs, on prend la quête à l'Edithy à la. Et nous de... right. devons fight on se hein, dans le... devant les mines nous on fin de le Rapture device, tout euh, à fait. C'est parti. Nous devons fin de le Rapture device. Fin, de te, te Rapture device. Voilà. Alors très les, très golems, bon les golems, golems que j'ai ouvert euh, par inadvertance euh, pendant l'inter, euh, l'inter vidéo. J'ai euh, ouvert les mines, les mines. Les mines. <rire> <rire> les golems. Rien les avant. mines. Donc n'hésite pas à mettre euh, ta gemme C'est fait déjà, c'est fait. Et un le Oh putain! Oh les est Et ça c'est le mien! Non mais le tien n'est pas beau! Le mien il est Le mien il décolle pas, le mien il bouffe le tien, mon gars! Bah t'es fou le mien! Le mien est trop stylé! Et bienvenue dans les mines, mon gars! Puis-je pouvoir tester mon DPS s'il te plaît? Juste pour voir! J'ai fait quelques changements! Je suis passé les amis. Ah oui! Sachez, je suis passé de 630 en DPS en mono! Donc j'ai mis les soeurs multiple projectiles ce qui fait que ça divise les dégâts par 3, c'est ça non? Regardez il te gueule il est trop mignon Oh lui il a dû, regardez, il a dû oh, il mettre un like kick dans la gueule Oh Oh il déconne pas le golem Mais mais non Ouh Le problème c'est que ça me bouffe de la mana un truc de malade, mais je joue avec deux Herald en même temps donc euh.. Je vais retirer l'Herald of H je pense non Euh plutôt celui of Ice. J'ai Atreid. Ah t'as e et Herald of H Herald of Ash, j'ai plus trop de mana hein, c'est Ouais que... bah faut euh, Herald of H en effet. Ouais Si t'as vraiment des soucis de mana. Ouais ouais, je... en fait j'utilise tout le temps mes potions quoi Ouais c'est ce qu'il faut hein Non mais je veux dire euh... Avec potions ça aide, tout ça tout ça Tout le temps mes potions Tout le temps tout le temps tout le temps, tout le temps. Bah moi aussi je t'avouerai Et là il y a du peuple sa maman ouais, je pense qu'il y avait un mec, euh... il y a un mec orange dedans là Ah non mais c'est des... Ah les... Les... oui les je l'inquiète bah, attends je vais lui... ai. rapporter Ouais je vais prendre les autres euh, En fait, les on a tout eu en même temps donc euh, on, a double... on a eu double truc Putain euh... ah, ça fait là. hyper mal mon gars voilà, si tu veux, tu peux venir euh, reprendre la récompense, enfin la récompense. un XP chez Katarina. Rien à voir, mais... Euh, oh tu trop mignon Tu regardes Dragon Ball Super Non. Non <rire> T'es déçu là Ouais carrément, putain <rire> c est, c est... Je me dis hop, en anglais, j'en change l'univers 67, tu regardes pas du tout Non, non, ben bah, ouais. j'ai jamais été un, un grand fan de Dragon ouais, Ball. Bon. Pour vrai, moi c'est le gros problème du truc, j'adorais <tout> Mais putain, mais qu'est-ce que ça prend du temps à progresser Mais euh, si tu veux d'ailleurs, ils ont fait euh, Kai ils, ils ont coupé euh, toutes les scènes inutiles de DBZ. Ah, Et euh, ouais. c'est vachement stylé, euh, j'ai rematté ça il n'y a pas longtemps. Et alors le combat contre il dure moins que 43 épisodes Non, non, il dure à peu près pareil, mais il se ressemble plus vite quoi. Ah, c'est déjà ça En 3 minutes, ta planète <rire> va Non mais ça, ça a pas changé, ça. Ah, petit boss ici, donc reste pas dans les zones de feu, voilà. Ouais, t'inquiète, bah reste... oh. j'ai des potions de vie, quoi. <rire> j'ai des potions de vie, t'inquiète pas. On oh, est en mode normal, hein, donc voilà. Ouais, il a des... des petites zones de feu ici au sol, c'est un mini-boss. Hein. Il fait des a aussi! des Ouais, et il a un petit ground slam aussi, comme toi. Ouais, un petit ground slam, ouais, c'est ça. Voilà, donc lui, c'est un petit boss euh, tranquillou, pépérou. Sympathico, sympathique, que... Euh, qu'est-ce que je veux C'est quoi ça Oh, tiens. Je veux. Du coup, t'as-tu joué pas mal avec ton euh, avec ton gros tankounet, là T'en es où Ah euh, ouais, Ben bah, là, je suis bah l'acte 4. De en MDX. en c'est ça En cruel ouais. Et il faut dire aussi cool. que le jeu est, est devenu bien plus compliqué, maintenant. Ouais, niveau, dire, euh... euh... niveau difficulté, au fait. Enfin, niveau dégâts des monstres, surtout. Les mobs, je sais pas, ils les ont buff assez violemment. Maintenant, tu prends des vrais grosses starts si tu prends le pas de la défense, quelque part. Tu peux ouais. plus faire comme avant, faire un personnage full esquive et jamais te faire toucher, bah, etc. comme... Euh, D'ailleurs, il faudrait que je, que je reteste hein, ma, ma flemme, ma machin là. Incinerate, ouais. ouais c'est pour voir si c'est c'est faisable ou pas, ou alors on, on, on, en négociant le, le truc, tu vois mais en fait maintenant le truc c'est qu'incinéré a été changé, en fait en gros ils ont retiré la mécanique de shotgun Donc ouais. tu sais, quand je t'expliquais avant tu pouvais lancer 5 spells en même temps et les cinq touchés Ouais c'est ça, ça fonctionne plus Alors ah, en gros coup, tu, tu, peux en tu, peux, tu peux plus te mettre au cac et euh... Oui voilà tu peux plus faire fondre les boss comme si c'était de la merde Ah putain c'est décevant Ah c'est décevant mais bon ils trouvaient ça trop fort et, puis, décevant. et ils sont aussi euh, méchamment nerf, tu sais tout le système avec Eldritch batterie, Artic Armor Qui ouais, oui, oui, des euh... matchs super tanky non, gros, ça pouvait faire quoi qui, ça bah pour, euh, pour nos amis viewers euh, Le Battery, batterie euh, je sais plus de ce que tu m'as dit. Le Battery, batterie ça transforme tout ton énergie shield en, en mana. En mana. Donc, et ça Articare faisait qu'on avait des, ma... un... des mana pool infinis et des mana pools, ça... euh, euh, comment... Arctic Armor ça réduit les dégâts bruts que tu subis, par un truc comme ça, non Ouais, voilà, mais et maintenant en fait c'est différent. en fait euh, Donc, avant Arctic Armor retirait genre 25 dégâts subis euh, de physique, mal, de fire, bien. etc. Maintenant tu... ça retire genre 5%, 6%, enfin je l'ai sur moi et à mon niveau ça retire 10% de physical damage. Donc, c'est comme 10% d'armure. Ah, encore un petit boss ici, ouais, comme tu vois. Lui il lance des marteaux, voilà. Et... Moi, triple... Donc si, je... si là je tape triple flèche, il n'est t... pas touché avec les trois tics des flèches Exactement Ah oh, putain mais Et c'est ce aussi ce me... pour ça que Firestorm est devenu si fort dans un certain sens, bah parce ouais. que après, vu que toutes les boules de feu tombent chacune à un... un délai oh, différent, fuck. toutes les boules de feu touchent quand même les ennemis. mais voilà Ah oui, donc ça c'est une petite quête aussi Clique okay. en dessus Oui oui, on oui. okay. On a libéré un esprit qui était emprisonné dans une main d'esprit c'est plutôt bizarre. Oh Vagan C'est le que tu Encore dit... Putain mais je l'emmerde ce mec. Pardon. <rire> Allez on il va le faire. Oui oui, il en a deux donc euh, tu, vas <rire> <rire> tu vas le faire. Tu donc vas le faire Tu ça, libérer la, la femme qu'on a vu là, prise dans une main bizarre, and ça va te donner un skill points en ville. Ah, parfait. Oh ça va, c'est la quête avec les dummies, tu sais avec les, les trucs... Ah, avec, les les les avec les oh, bah, Je pense pas qu'il va en toucher une seule. Avec les crétins. Moi je sais pas où je tiens mais... Oh putain il en a une T'es vraiment nul mais... j en ce... je t'assure hein, j'ai clic droit on sait Je vais jouer avec mes flèches qui tombent du ciel là <rire> Et voilà ce 1. 21 Attends, On l'a mis la bite quoi Moi oui, je trouve oui, que bien. ce 1 c'est une petite défaite quand même Ouais quand même une petite défaite. Franchement je suis déçu Moi ouais, aussi. Bon, De toi surtout <rire> <rire> te Je te devrais plus fort que ça Je te plus fort que ça Exactement Et oh comme bon. tu peux voir, euh, les... par exemple, regarde ce mob Attends, arrête de l'attaquer, regarde-le, il est un peu dégueulasse Ouais, j'ai vu un peu, ouais, il est euh... On dirait presque Human Centipede, pour ceux qui connaissent la référence, euh, voilà Pour ceux qui ne connaissent pas, n'allez pas ça, voir ça me fait penser à un... Attends, attends, attends, <rire> ça me fait penser à un manga Ah, tu regardes des mangas bizarres Non <rire> Je me le dis. Mais non, c'est pas dans FMA Que Mais si Je suis sûr que c'est dans FMA qu y a des mecs bizarres Avec plein de bras, tout ça C'est possible Putain, oh, une... tu l'as vu 50 fois en plus, ça, mon gars, t'as pas le droit de me dire c'est possible comme ça. Si si a... Putain, ah, mais il est gros! What the fuck, mais il est gros! j'arrive, gros! Regardez ce truc! Oh putain! Mais gros, mais c'est pas la taille qui compte! C'est la façon dont on Exactement! Et <rire> ramasse! <rire> oh, putain. Oh, putain. Mais euh, franchement, euh, je m'arrête pas trop sur le décor mais je devrais, enfin si c'est une mine vous allez me dire mais je la trouve ah, vachement ah, ouais, hyper ouais, bien retranscrite, tu vois, enfin je veux dire, c'est pas, enfin, après une mine c'est une mine, enfin hyper bien retranscrite, oui j'ai un peu le son du joueur. ouais. Ouais n'hésite pas à augmenter un peu parce que les, les, les bruits etc sont assez bien foutus. Bah ici tu vas voir, on va arriver dans Crystal Veins et les sons sont bien. On va augmenter un peu le son alors. option, ouais. augmenter un peu le son, la musique volume. Juste la musique, hein ou le non, non, si musique d'ambiance Si on est underground et que tout est en train de se péter la gueule, bah tout se pète la gueule au en fache fait. Taison nous Après le chargement Un crepon <rire> de <rire> bien, <rire> non c'est bon je suis là <rire> ça fait froid dans le dos Bon les gars, c'est bien avec son claustrophobe Bah écoute, franchement j'ai joué avec ma copine tout à l'heure et elle disait justement, les mines ça va parce que c'est, ça c'est grand les couloirs entre les oui, ou ouais. cavernes dans l'acte 1, tu vois. Et elle, elle est claustro de base, elle aime pas les cavernes. Donc bon, voilà. mais, les... mais les cavernes d'acteur, je comprends pas, c'est pas, moi non plus, je ne sont pas les, genre vraiment, tu vois. Je suis pas claustro, mais. Ah, et ici par exemple, tu ça vois ça ici quoi. dans le mur là, tu vois les cristaux qui sortent. Ça en fait, euh, petite euh, stratégie. Si vous voyez des, des mobs quand vous êtes en train de combattre dans cette zone et qu'il y a des mobs qui soudainement avec leur marteau ou leur pioche vont taper dans ce mur, tuez-les en premier. Moi je vois surtout des, des, des, des, des cadavres dans les non, murs. Cette, hein. là, oui, oui c'est pas mal foutu. Hein. Et encore, ici cette zone elle est soft par rapport à certaines de la Oui, non, mais là j'imagine. Je, que... je vais essayer je, Franchement, je te le dirai. Si j'en vois, je te dirai d'arrêter de DPS. Des mobs qui vont essayer d'exploser de, les murs. Je le dirai si je le vois. Non mais je tente toujours de chercher dans l'effet basse à quel moment qu'il y a un mec avec plein de bras qui arrive hein. <rire> Je J'fais l'honneur que je moque dessus non, toujours pas... Ah peut-être vous Non vous voulez pas Ah peut-être qu'ils le font pas en difficulté normale En fait en gros il y a certains mineurs qui vont aller détruire les, les murs pour faire sortir des, des golems Hors des murs Et en ah ouais général vous pouvez tuer les mineurs parce que le golem après vous, avez, vous allez mettre trop longtemps à le tuer C'est genre un chaos golem comme le mien et c'est la mort Oh tiens, il y a un truc qui lance des cadavres Oui aussi <rire> Et moi j'en prends, tapez sur l'autre quoi Le mec te lance un cadavre, tu sais, c'est ah, toujours voilà Ah, encore un mini-boss, ouais, un mini-boss, vas-y je te laisse faire ouais, et je te, je te faire. Faire. Ah vas-y vas-y Il est où Coucou Ah. il est joli il est jeudi, lui hein. Alors je te laisse comprendre que son aura jaune là, il vaut mieux pas aller au cac Ouais non mais j'imagine Par contre quand il meurt, il va directement sur le cadavre Qu'est-ce ta pute oh, je me fais OS, tu rigoles <rire> Exactement <rire> Regarde, euh... il est mort Boum Ah d'accord, en fait faut vraiment aller sur le cadavre. Fais gaffe, tu vas mourir si tu peux remplir une potion. Parce qu'en plus, c'est le truc qui t'ignite pendant 3 ans. Je sais pas si tu vois dans le. J'ai pris une potion. <rire> <rire> ok donc. donc il... ça, c'est un, juste un mini-boss. Euh, Soit on va très très très ah, loin. Il a tué mon golem Il a tué mon golem. Bah, et il loin, a... mon golem. Ah, il a 3500 PV. Moi, il a. Est fait. Je sais rien, je vois pas où tu de <rire> <rire> tu, tu mets euh, ta, ta souris sur le, le... spell Ah Non. Ah oui, non, là. Quel con, putain. 1600 PV. Donc tu au tu final, il ne faut pas rester au cac, parce que tu vois, ça fait mal. Il faut... En vrai, quand il meurt, il faut ah, aller, il faut aller très très loin. De quoi Je suis déçu, mais il y avait un mineur qui est en train de... Ouais, de... moi je l'ai racheté sa la tranche. Comme <rire> j'étais là. Bah écoute, ah, moi, le tout, tu tapes hein Exactement. Genre roger genre <rire> Endurance Charge oh God, on Medestun, okay. t'intéresse ça Ah il a libéré un golem mine de rien T'intéresse euh, Endurance Charge du on C'est à quoi C'est à être vendu Oui, oui, exactement Oui, et aussi un grand changement chers amis si vous n'avez toujours pas euh, démarré l'acte 4 C'est qu'en fait maintenant les gemmes Ils ont fait un truc qui est génial, ils se vendent au putain de vendeurs maintenant les gemmes Plus besoin d'aller sur des fait... sites etc. ou chercher des mecs qui vendent des, des gemmes genre Multi-Strike 17 KO Ouais, parce que fuck it! Non, maintenant vous voulez vous acheter à un vendeur pour un alchimie et vous êtes là. Oh, très ah, bien, ouais. Et ça permet aussi de pouvoir tester tous les spells que vous voulez, quoi. Vous êtes plus limité à. Ah, je vais prendre ce spell là parce qu'il a l'air euh, J'ai une question vous à vis de ça. Est-ce que tous les spells du jeu sont dispo en vente? Genre, euh, tous les spells? Oui, mais selon les classes. En fait, par exemple, moi qui suis qui joue une witch, j'aurais accès qu'à des spells de mage ou un peu hybride J'aurais pas ouais. accès aux spells de boire en tout, ouais. toute logique. Ah, on y est. Donc là on va prendre le waypoint Le waypoint mon cher ami, le waypoint Nous arrivons sur le boss Je suppose non. Ah nous avons... Un petit... enfin, sur les boss pour le coup Et ici nous avons Lady Dialla Sur la, je présente Et ça tu vois, c'est la Reptue Device. You know, you know the thing Jon Snow <rire> Moi je pense que c'est de couper la vidéo ici parce que maintenant tu vois Nous avons là. soit à gauche soit à droite deux portails différents qui vont nous oui. emmener à des boss chacun Donc comme ça on va pouvoir record chaque boss tranquillement en vidéo séparée Qu'est-ce qu'on dit mais combien de temps ça nous prendra tu en boss à peu près euh, ça dépend, ça dépend. Vite fait quoi, les sûres en... Je peux pas te le dire comme ça 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Et je te dirai allez, 15 minutes. Allez c'est bon là ouais. Les amis du coup on vous dit à très bientôt à la prochaine, on vous fait les bisous. Et ciao ciao Ciao ciao